là euh, là. Dis, bon. si là. là à combien ok Ok, c'est bon. Tu vas se Tu es plus à l'aise. Tu ça. Tu vas tu vas à la bah, Tu to... Je vais... Je uh Ok. tu tu tu Allo bon. Ouais, y a Mais, ah, est que euh, le caméraman Alors, bien bonjour bonjour bonjour à toi Bonjour à toi, comment ça va Bonjour au DFM Eh bien, là Justement, au DFM, me je vais te poser quelques questions Mais plus précisément pour les de Comment tu vois pour l'instant, on, on ne voit pas grand-chose. On entend à la radio que les gars sont au niveau de Bellefontaine là. Donc nous on est sur la ligne d'arrivée avec l'équipe de Martinique Première. Était, euh, on prépare les caméras, on prépare tout pour que les gens puissent voir en direct, euh, une arrivée sympathique. Quoi. Voilà, voilà. Euh, et chaque année, c'est toujours euh, le même scénario. Euh, Alors, euh, à peu près, moi c'est la première année que je participe euh, au. De Martinique première, mais mon collègue à côté là, Stéphane, il pourra mieux te dire comment ça se passe tous les années. Oui, Stéphane, bien bonjour, et puis, est-ce que tu disais un peu un commentaire Bonjour à tous, écoute, oui, à peu près tous les ans, on met le même scénario en place, sauf que là, cette année, on a décidé de faire du direct, et on fait les étapes en direct. Malheureusement, on ne fait pas encore les étapes entières, mais bien sûr, je pense qu'on y arrivera, et donc on a les équipes qui sont sur la course, qui suivent la course sur les motos, et nous on les attend ici à l'arrivée et on fait des interviews tout de suite après l'arrivée de la course euh, en direct pour, euh, pour le public. Alors, si je peux dire, il y a de l'amélioration et donc euh, ça euh, a ça grandi ça, ça chaque fois, chaque étape, chaque année. Et puis, euh, il y a du nouveau. je je qu'à Oui, alors il y a du nouveau parce que c'est grâce aussi aux évolutions technologiques de, de maintenant. C'est plus facile maintenant de pouvoir faire du direct avec les nouvelles systèmes de liaison. Donc, ça nous permet de faire plus de choses et d'être plus présents. Hein. Ouais. Donc, voilà. Euh, Donc, euh, merci beaucoup d'avoir abonné cette interview afin de pouvoir informer les auditeurs de l'IFM Martinique. Et puis, je pense que même les auditeurs de Martinique bon bon un peu mieux aussi. Donc, c'est une seule femme, une même Alors, comme merci beaucoup. Merci, bon courage à vous aussi, parce que le tour c'est le même pour tout le monde. Hein. Voilà. On se déplace de la même façon, on vient sur les étapes pareilles. Et euh, les premiers jours ça va, mais les derniers jours on commence à le sentir. Hein. On commence à sentir hein. oui. Donc euh, bah, bon courage à vous aussi, et merci d'être venu nous voir. C'est fait, fait plaisir. plaisir. C'est une première bien pour nous, donc euh, on apprend, on découvre bon, et puis... Ben, ok, aussi, oh, pas mal de Et C'est une belle expérience à vivre. bientôt. A euh, bientôt. A bientôt. Merci. Ah On ouais. revient avec Jean-Marc je histoire de voir si ça passe la zone de. Oui. En bah, je pas, bah, je bah, les ouais, ouais. gars hein ouais, les oui, mais, y a, euh... <screen> -là ouais mais tu commences la... à ça plus, Sales, oh, un, euh, ouais, ouais ça bouge chaud. ça et ça yeah. dangereux.